Les traders vont tous crever, Wall Street tremble, la DeFi est morte. Ouais, euh pas trouvé de meilleure introduction pour vous parler de DeFi 2.0 alors je m'étais imaginé plein de enfin, plein d'introductions avec des voix-off mais en fait finalement on va rester dans la simplicité c'est un sujet super touchy super complexe alors je vais essayer de vous rendre sympathique et on va parler vraiment de la DeFi 2.0 enfin voir les protocoles comme Olympus DAO qui ont ouvert la voie à cette nouvelle forme de DeFi disons que c'est une DeFi améliorée hein, bien sûr qui vient combler les problème de la DeFi de première génération. Alors, je sais très bien ce que vous vous dites à ce stade-là de la vidéo. Vous, vous dites, non mais purée, euh, ça a commencé en juin 2020. Hein. Euh, vous venez à peine de rentrer dans la DeFi pour peut-être la plupart d'entre vous. Vous essayez des protocoles. À chaque fois, on vous parle d'API de plus en plus élevé, d'aller là-bas, puis d'essayer ce protocole et puis d'un autre, de devenir un fermier dégénéré de la première catégorie. Et euh, là, tout d'un coup, on vous parle, on commence à parler de DeFi 2.0 en vous disant tout simplement, en gros, dans les grandes lignes, que la DeFi de de première génération repose sur du vent C'est des cacahuètes. alors on va essayer de mettre tout ça enfin euh, de, de faire un peu le tri le ménage de voir un peu ce qui ce qu'il faut ressortir et euh, je me suis dit on va faire cette vidéo très euh, simplement en tous les cas d'essayer de vous la rendre encore une fois euh, passionnante autant que le sujet l'est. Alors je me suis dit on va découper en deux parties et la première partie tout simplement on va voir les problèmes de la DeFi actuelle, en quoi en fait elle est hypocrite, euh, disons le mot, et euh, alors il n'y a pas de jugement de valeur, moi-même je fais, je suis dans la DeFi encore, hein, dans la DeFi de première génération, mais bref, donc on va voir en quoi c'est, elle est relativement hypocrite et en quoi elle a des failles relativement euh, dangereuses. C'est à dire que tout ce qu'on fait actuellement sur la DeFi c'est peut-être, enfin euh, ça repose sur du vent, on brasse de l'air et on cherche de l'argent qui tombe du ciel littéralement bref et euh, la deuxième partie en fait on va voir en quoi les protocoles de Deuxième génération, donc ceux qu'on qu qualifie de DeFi 2.0 veulent en fait réparer les, les failles, les problèmes de la DeFi. Et euh, qu'est-ce qu'ils nous proposent C'est quoi les nouveaux mécanismes Voilà pour la petite introduction. Euh, je m'attarde pas plus et on va directement commencer avec la première partie, tout simplement. Alors la première partie, c'est euh, comme je vous ai dit, on va voir un peu les failles de la DeFi. Je sais, euh, oui, ça, ça rime, je viens de m'en rendre compte, et c'est pas important. Pour cette partie, on va essayer de mieux comprendre je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tous les cas de mieux comprendre euh, la DeFi, comment ça fonctionne, comment, pourquoi, quand est-ce qu'on a commencé à parler de DeFi Alors, on a vraiment commencé à en parler en 2020 quand on a parlé de liquidity mining, parce qu'en fait, jusque-là, très clairement, ce qu'on faisait sur la DeFi, on faisait un peu de prêts et d'emprunts très légèrement et surtout, bah, on s'en servait comme d'un moyen de paiement. D'ailleurs, on ne parlait pas de DeFi, on parlait de crypto-monnaie, etc. Quand on a commencé à parler de finances décentralisée, c'est parce que tous les services, services qu'on faisait sur la finance décentralisée, classique, dans la finance classique, hop on pouvait les faire de façon décentralisée. Jusque là, rien de, rien de bien méchant. Et puis, ça a commencé, il y a eu quelque chose, un petit phénomène qui a commencé avec le protocole de Compound, que vous connaissez certainement, où le fondateur s'est dit, tiens, euh, pour que mes utilisateurs, pour récompenser les utilisateurs qui utilisent mon protocole, je vais leur donner un reward de token. Donc, c'est un token de gouvernance, le camp. Et euh, ce token de gouvernance, comme dans la plupart des tokens de gouvernance, il sert tout simplement, naturellement, à participer au projet, à donner son avis, etc., à faire partie du DAO, si vous voulez. C'est très simple, sauf que ce qui s'est passé, ça a dépassé, en fait, le, le fondateur lui-même de Compound. c'est que les utilisateurs ont commencé à trader, en fait, le jeton et il a pris des proportions folles. En fait, là, à partir de là, on a commencé, on a vraiment compris que pour attirer des gens, euh, pour utiliser un protocole, il fallait leur donner des récompenses. Pour ça, je vous ai souvent dit, l'incitation financière elle est au cœur du développement de la blockchain. Et vous allez voir, après, euh, les, les dégâts que ça a créés. Et donc les DEX se sont servis de cet argument financier en disant venez, venez déposer vos liquidités et moi, en échange, alors je vous donne des, des frais de transaction, hein, et, mais surtout, je vous donne des reward tokens. Donc, c'est là où on a commencé à tous courir sur les protocoles. Hein. Euh, c'est pas pour rien que l'image du dégénéré, du singe, elle est hyper pertinente, euh, sans jugement de valeur. Hein. Moi-même, j'en fais partie, c'est pas de problème. Et ce système de récompense, si vous voulez, c'est tout ce qu'on connaît quasiment ou généralement sur la DeFi. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on vous parle d'un protocole, on vous parle des API que vous allez gagner. Le problème, parce qu'on est là, c'est le chapitre du problème de la DeFi, le problème, vous le savez, je n'ai même pas besoin de, de l'expliquer, vous voyez bien qu'en en fait, on va d'un protocole à un autre. Et pour le peu, je veux dire, on se balade tous un peu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois, en fait, on nous parle d'un protocole encore plus intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe en faisant ça C'est hyper instable pour les protocoles, parce qu'en fait, on passe d'un protocole à un autre et on va à celui qui a le plus d'API. Je veux dire, si vous regardez euh, enfin, l'influence, les, les, qu'on a, qu'on peut avoir quand on utilise la DeFi, c'est ça, on nous dit un jour et... Il a 40% d'API, et oh, puis il a 2000%, puis un autre. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on qu utilise des protocoles. Et euh, mine de rien, il y a un vrai problème. Et là, on va arriver au, au problème majeur de la chose. Et on va parler des rewards de tokens. Alors, euh, je pourrais en parler, je pourrais prendre plein d'exemples. On va essayer d'utiliser Cake, qui est un bon exemple, je trouve, parce que beaucoup de personnes utilisent Binance Smart Chain, c'est la plus simple à utiliser, et la moins chère. Mais euh, vous voyez bien que, par exemple, le Cake, euh, c'est celui qu'on nous donne en récompense quand on fournit des liquidités, par exemple, mais il n'a pas de fondement en soi. Quand vous utilisez la Binance Smart Chain, quand vous faites des transactions, le token qui est utilisé, c'est le BNB, on est d'accord. C'est le BNB qui est utilisé pour valider vos transactions. Et le cake, en fait, sur PancakeSwap, il sert de, typiquement de reward token. Pour avoir une valeur, on va faire, des, on, on va faire un travail mécanique, c'est-à-dire qu'on va en brûler certains. Il y a une circulation, enfin, il y a un nombre de tokens qui est illimité, donc euh, qui dit illimité normalement, même si pour le TH, c'est la même chose. Mais normalement, illimité, ça veut dire que bah, c'est inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a autant de tokens qu'on veut en créer. Et puis, on va en brûler par si par semaine par là pour maintenir un prix stable c'est pourquoi on fait ça pour nous donner toujours envie de gagner des cakes parce qu'en vrai si on regarde bien la chose ça repose sur rien normalement euh, si vous euh, ce stade de, de, de l'explication vous êtes en train de vous dire mais purée tout ce que je suis en train de faire, c'est vrai que je suis en train de, de farmer, de donner mes liquidités, alors je prends un peu de pourcentage, ce qui est pas mal, mais en plus, je cherche toujours le token reward et en fait, on est en train de me dire qu'il repose sur rien. Bah oui, il repose vraiment sur rien. C'est un, un argument marketing et on est tous tombés dans le panneau et même les développeurs eux-mêmes le savaient. Ça fait un an et demi qu'on sait très bien qu'on est en train de, de farmer en fait des tokens bidons et par exemple, pour parler, pour reprendre l'exemple de PancakeSwap, ils vont nous mettre des, des pools, si vous voulez, lesquels on peut stacker du cake et nous donner des taux d'API intéressants pour, pour, pour, pour pas qu'en fait qu'on vende nos cakes. Mais en vrai ça c'est des mécanismes qui sont encore une fois artificiels, c'est à dire qu'on va se forcer de créer de la valeur pour le cake alors qu'il n'en a pas en soi. Et en plus le problème pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça crée des dégâts monstres. En fait le comportement du fermier est hyper dangereux en soi. C'est à dire qu'il y a des protocoles qui sont intéressants, qui pourraient être euh, viables sur le long terme, mais en fait à chaque fois la liquidité le, le, le, le schéma classique c'est que la liquidité diminue de, de, de plus en plus. Pourquoi Parce que en fait le fermier a découvert un autre protocole. Parce que voilà, il y a tel youtubeur qui parle d'un autre, il y a une hype qui est posée, il y a un projecteur sur un autre protocole et donc on fuit. Et ce qui se passe, c'est que bah, le protocole là en question, le DEX, il se vide de ses liquidités. Donc on peut plus l'utiliser. Et pour le peu qu'il y ait une baleine par exemple qui sorte, bah, là voilà, il devient inutilisable. Pire, on perd tous de l'argent parce qu'on n'arrive pas à échanger nos tokens. En cherchant que la PIA en étant gouverné simplement par notre cupidité, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rend la DeFi complètement euh, toxique, instable et, euh, et en fait assez proche de la finance classique. Justement, par rapport à ce point là, qui est un autre problème, la plupart des du liquidity mining, vous le savez, on le fait avec des stable coins. sauf que euh, alors le stable coin, c'est un sujet en soi. D'ailleurs, je, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Euh, la plupart des stable coins, on utilise, si vous voyez, la, le, au, à la troisième place du market, en termes de market cap, c'est l'USDT. Alors, j'avais déjà fait une vidéo. Sur le Tether et les problèmes scandaleux qu'il a, mais vous voyez bien que finalement on est indexé à un dollar de euh, du, du Fiat en fait, de, de la Fed, c'est le dollar américain. On va pas parler de politique monétaire du dollar euh, US, mais euh, vous le savez mieux que moi en termes d'inflation, c'est la planche à billets qui est ouverte, on ne sait pas. Il y a plus d'indexation sur l'or ou quoi que ce soit, et ça, c'est un vrai problème de l'utiliser dans la DeFi. Bref, c'est comme ça qu'il y a des euh, génies en fait, il faut parfois il faut dire le, le terme, qui ont inventer des protocoles qui viennent résoudre de prime abord comme ça les deux problèmes de la DeFi de première génération et celui, le protocole qui a ouvert la voie c'est Olympus DAO et comme ça on passe au chapitre 2. Alors le fondateur certains disent qu'il est jeune mais en tous les cas c'est brillant ce qu'il a créé et d'ailleurs il s'appelle Zeus, au-delà de l'arrogance, c'est pour coller un peu à l'idée de, de, de l'Olympe hein, d'Olympus DAO. Alors comment la particularité d'Olympus DAO c'est quoi Pour vous la faire courte, c'est que contre contrairement aux autres protocoles, comme les DEX, qui demandent, en fait, elles vont louer les, aux, les fournitures de liquidités en disant, bah, dépose ton argent, puis euh, moi, je t'offre en attendant telle ou telle récompense et puis tu, tu pars quand tu veux. Là, le Olympus DAO fonctionne complètement différemment. C'est lui qui a sa propre réserve de valeur. C'est-à-dire que là, il ne va pas louer, il ne nous demande pas de déposer des liquidités, il va nous demander de les acheter à un prix euh, en fait euh, réduit, discount. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il appelle en tous les cas, dans le protocole, le système de bond. C'est-à-dire que là, ce qui compte, c'est d'acheter en fait réellement le token OHM, hein, qui est le token de la plateforme, et euh, en échange de quelques actifs qu'il a euh, répertoriés. Et voilà comment on fait pour acheter un jeton au chez elle, même si ça n'empêche pas qu'on peut les acheter sur euh, les plateformes d'échange. Mais en tous les cas, sa création, comment il est créé, il est créé, il est créé avec ce mécanisme-là, qui lui assure donc d'avoir toujours la liquidité qu'il promet, enfin, qu'il qu possède. Et euh, maintenant aussi, je veux dire, ces protocoles-là où l'impusé à eux, dit comment je vais attirer les personnes, comment on va faire pour les attirer. Là encore, ils ont proposé des taux d'API vraiment révolutionnaires. Enfin, ça a été des, des taux à quatre chiffres. Et, euh, par exemple, euh, rapidement, hein, quand on vous parle d'un taux d'API à 8000%, ça veut dire que si vous déposez 1000, vous pouvez récupérer 80 000 dollars. Alors, même si sur Olympus DAO, est, on, est, on, est, on est rentré comme ça pour le taux d'API, faut savoir que ça ne veut pas dire que vous allez retirer nécessairement 80 000 dollars, parce qu'il faut bien sûr que le token prenne de la valeur. Et la manière dont il est pensé, c'est que très nécessairement, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il peut y avoir autant de jetons OCHM créés de façon infinie. À partir du moment où quelqu'un les achète, il pourra rien en avoir. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est pas euh, pas pour le coup déflationniste. Alors, vous pourrez euh, très bien faire 8000% d'OCM, mais en fait, le, le, la valeur de l'OCM aurait perdu de valeur. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant ici, c'est pas tant l'API le, le, est utilisé pour qu'on fasse du stacking et justement qu'on ne quitte pas la liquidité. En fait, ce qui est intéressant sur l'Olympus DAO, c'est qu'il a toujours, il est toujours indexé à une valeur réelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours une trésorerie, ce qu'il n'y avait pas avec les autres stablecoins. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'OCM veut être à la fois un jeton de réserve, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des réserves dans le protocole qui justifie la création de ce token-là, et en même temps une unité d'échange. Et euh, si on pousse, euh, si on pousse la réflexion, mais ça je le ferai dans d'autres vidéos, il y a même des personnes qui diraient qu'elle qu est peut-être encore plus euh, logique et mieux faite que le Bitcoin lui-même dans sa mécanique. Euh, donc on va pas trop rentrer dans les détails ici parce que franchement c'est vraiment compliqué et même moi il faudrait que je vous l'explique mieux. Et en plus c'est des réflexions qui sont euh, par extension, c'est-à-dire que là il faut vraiment creuser la chose. Donc voilà pour les grandes lignes de Olympus DAO. Je prépare une vidéo sur le sujet dédié en fait à Olympus DAO. Là, simplement ce que je voulais vous dire. En fait, c'était plutôt parler de, de la DeFi de première génération parce que je me rends compte qu'on n'est pas tous au courant de ça et c'est bien de, de le savoir. Mais il faut savoir qu'il y a eu de plus en plus, enfin il y a toujours plus de forks sur, enfin euh, qui des copier-coller hein, du coup, du protocole Olympus DAO. Peut-être des protocoles qui sont encore plus intéressants, qui poussent la logique encore plus loin et il y en a sur Avax, il y en a sur Solana etc. Moi, je me suis intéressée à Wonderland avec le token Time. Je vous en parlerai aussi, mais en tous les cas, ils, ils essayent, ils utilisent en fait la même mécanique qui est hein, normalement, si on a bien compris euh, la vidéo, qui est complètement révolutionnaire et vraiment brillante parce que mathématiquement, c'est stable. Il y a une vraie mécanique qui assure le, la stabilité du prix. Et encore une fois, pour résumer, hein, c'est simplement parce qu'il y a une vraie réserve de valeur dans le protocole. Et en plus, il y a une incitation pour qu'on reste avec le système de stacking. Et ce qui est intéressant avec euh, Olympus et avec ce type de protocole en général c'est qui se base aussi sur la théorie des jeux c'est à dire que là je vous montre un tableau tout a été bien pensé pour voir quelle serait la meilleure action à faire et comme le veut la théorie des jeux en fait la coopération permet d'avoir des résultats optimaux. et en fait ça veut dire quoi en résumé ça veut dire que le meilleur comportement à avoir qu'on pourrait avoir c'est celui de stacker parce que c'est comme ça que le protocole serait le plus viable et si on est trop égoïste en fait et qu'on veut simplement acheter et revendre et eh bien en fait on pourrait mettre en péril le protocole Là encore, ça nous montre que la dimension peut-être de la DeFi, de la finance décentralisée, en tous les cas dans le futur, dans une meilleure application de la chose, il faudrait absolument qu'elle ait cet élément-là de coopération. Il y a un moment, si on veut être efficace tous ensemble, en tout cas dans le domaine de la monnaie, il faut absolument qu'on arrête de penser qu'à soi, qu de ne pas faire des comportements qui soient égoïstes et de penser au, au bien de tous, parce que c'est comme ça que là encore, on va gagner égoïstement. Je ne sais pas si j'ai bien, euh, si bien expliqué la chose, en tous les cas, j'y reviendrai, hein, je ferai une vidéo sur Olympus DAO tellement il y a de choses à dire et en plus encore en phase euh, expérimentale. Du coup je rebondis là-dessus sur le fait qu'il y a pas mal de forts, qu'il y en a de plus en plus en ce moment sur euh, Olympus DAO, c'est la grande mode, il hein, faut dire le mot, et la bonne nouvelle c'est qu'on en trouve sur de, la plupart des réseaux maintenant. En tous les cas c'est des copier-coller, mais certains essayent de se détacher de la version originale, alors il y a beaucoup de choses à dire donc euh, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Là disons ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là c'était les failles vraiment de la DeFi et de vous dire faites attention Attention un peu à comment vous utilisez les protocoles actuellement, ne cherchez pas l'API pour l'API, même si on sait bien qu'il y a des protocoles qui essayent en fait d'innover c'est pas suffisant, il faut qu'on pousse il faut qu'on voit une mécanique interne qui est vraiment solide et c'est pas parce qu'on va dire aux gens d'attendre encore un an, puis après quoi encore deux ans etc, pour avoir plus d'API, il faut quelque chose qui soit mathématiquement dans le code, qui soit solide voilà, c'est comme ça que je finis cette vidéo euh, j'espère que j'ai été assez claire ce qui n'est peut-être pas le cas, parce que dans ma tête je me suis dit j'allais faire plein de vidéos sur le sujet, si vous avez des questions n'hésitez pas et surtout pour le coup il euh, y a pas mal d'articles et même les articles, Enfin, tout le monde n'a pas le recul encore une fois, hein. c'est à dire que là tout le monde expérimente tout le monde se pose des questions, il y a des gens qui disent c'est du ponzi, il y en a d'autres qui disent que ça sert à rien, qu'il faut rester sur la DeFi de première génération, à vous de vous faire votre avis c'est en cours de développement et d'ailleurs c'est ce qui rend la DeFi en général et la blockchain euh, intéressante. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous et faites attention à ce que vous faites sur la DeFi, ciao E